Vous parlez un peu normes, c'est un peu chiant, mais bon, il faut parce que c'est la, la religion de, de, notre, de notre administration euh, sanitaire, hein, c'est les normes, les normes. normes. Donc, euh, on, on, on vous a dit tout à l'heure, je vous ai déjà dit que la station d'épuration d'Acher, qui élimine toutes les eaux résilières de la région parisienne, à Paris et la banlieue, rejette 2 millions et euh, demi de bêtises par jour. Alors, si, euh, j'ai fait des mesures, moi, dans cette taux nucléaire, qui a rejeté en C, et donc on voit 10 puissance 7 euh, bactéries par millilitre. Alors, 10 puissance 7, c'est un 1 avec 7 0 hein, Ça veut dire 10 millions de bactéries. Donc, dans un millilitre, hein, c'est un, un petit truc tout petit, une goutte, il y a euh, 10, millions, 10 millions de bactéries dans l'eau qu'on jette en, en rivière. Hein, D'accord C'est pas tout, on n'a pas fini, attendez, vous allez voir. Et donc, euh, tous les jours, quand on multiplie le volume le, le, en millilitres, hein, euh, c'est un millième de litre. Donc un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc il faut multiplier par un million pour avoir le nombre de litres. Donc on rejette par jour... Hein... Pardon, euh, on rejette par jour... 2,5, 10 puissance 19, ça veut dire 1, mais 19,0, bactéries dans la salle. Alors, on connaît le, la densité d'une bactérie, ça veut dire... Donc densité spécifique, vous savez, le fer c'est très dense, l'huile c'est très léger, donc une bactérie ça a une densité de 1,5 g par centimètre cube, c'est-à-dire une bactérie d'un centimètre cube, ça pèse dans Donc elle a un volume. UFC, unité formant colonie, bon c'est des bactéries. Ça veut dire que pour mesurer les bactéries, on prend une goutte d'eau et on l'étale sur un milieu nutritif, une gélose, cest une espèce de tarte, et puis il y a des des points blancs qui poussent, parce que chaque, à chaque fois qu'on met une bactérie, ça fait une colonie. Donc, il y a une espèce de petite tache ronde bombée. En comptant le nombre de colonies, on sait combien on euh, a 24 heures après, en les ayant mis au four euh, à et on, on sait combien il y avait de, de colonies dans, dans une seule, ba... dans, une seule euh, dans une seule boîte. Donc on peut calculer combien il y a de colonies de bactéries dans l'eau. Donc en fait. La densité d'une bactérie, donc en fait, on connaît la densité d'une bactérie, on connaît le volume moyen, hein, c'est un, un micron cube 0,68 micron cube un micron, c'est un, un millionième de mètre. Donc le poids moyen d'une bactérie, c'est 0,67, 10, 10 moins 12, ça veut dire 0 et 10, euh, 12, 0 avant de 67, d'accord donc, donc en fait, euh, ça veut dire qu'en fait, on, le poids qu'on on, qu rajette dans la scène à Paris, 17 tonnes de bactéries, 19 tonnes de bactéries, fécales. Seulement les bactéries, hein, pas pour pour le caca, hein, seulement les bactéries. Tous les jours, on met 19 tonnes de bactéries dans la scène. Bon, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un cube de 2,7 mètres de côté. 2,5 mètres, enfin 57 de côté. Ça fait une pièce, quoi, le volume d'une pièce, une petite pièce. Tous les jours dans la scène. Hein. Le lundi, hop, 19 tonnes. Le mardi, 19 tonnes. Le mercredi, 19 tonnes. Donc vous imaginez l'état de la Seine à la sortie, il n'est pas terrible parce que ces bactéries-là, évidemment, elles prolifèrent et donc elles perturbent complètement les écosystèmes et donc c'est pas bon pour le. Alors c'est vrai pour Paris, mais toutes les villes en amont, hein, toutes les villes qui sont sur la Seine, elles font la même chose. Alors à une moins grande échelle, mais elles rejettent aussi des bactéries. Et donc la, la Seine, elle est devenue un véritable égout. Alors les politiques, là-bas, sur le cœur, dit Oui, nous, on va commencer à voir réapparaître des poissons ». Tu parles d'un poisson qui ah, mais... tous les kilomètres. Donc, quand on, quand on jette un oeil dans la Seine, qu'on fait un oeil plongé dans la Seine, on ne voit même pas clair tellement les trucs. Donc, en fait, il euh, y a euh, l'Amérique de Paris qui compte, en 2024, avec les Jeux olympiques, faire les épreuves olympiques dans la Seine. Oui. C'est une ornerie, mais, mais gigantesque, hein, parce que les mecs, ils vont choper tout ce qui traîne. Hein, oui. Parce que euh, dans ces eaux résiduaires, il y a des virus, des gens malins. Par exemple, les si ah, on les rejette aussi dans les rivières. Donc, si vous mangez la bouche ouverte, vous vous choper de ce c'est pas bon pour vous non plus. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de bactéries pathogènes qui sont présentes dans les eaux. Donc, se baigner dans la Seine, c'est interdit actuellement. Hein. Mais il y a des politiques qui sont persuadées que ça va marcher. Et donc, moi, je ne dirais pas mettre des pieds dans la Seine, je suis pas bon fou. Mais il y a de des gens pire. qui vont le faire et donc risquent d'être malades. Donc, c'est vraiment une conduite que, que je qualifierais d'irresponsable. C'est littéralement irresponsable. Voilà. Donc, 19 tonnes, rappelez-vous, de bactéries dans la Seine. Alors, comment on peut faire pour revenir à un environnement simple hein alors, euh, alors, la pollution actuelle de l'environnement, c'était avant une pollution industrielle majoritaire, maintenant c'est une pollution agricole majoritaire. Parce qu'avec l'introduction de la politique agricole commune, on a poussé les agriculteurs à, à se mécaniser, à mettre des intrants, c'est-à-dire des engrais, des pesticides, des herbicides, des fongicides, euh, des, bah, des, bah, des antibiotiques. Et donc... Euh, ça a permis de monter les rendements dans un premier temps, mais le problème, c'est que ça a un effet à long terme. Alors, on a réussi à nourrir les gens, hein, qui suivent du babi boom après la guerre, c'était positif. Le problème, c'est que cette méthode euh, dépendait aussi, per, obligeait les agriculteurs à faire des emprunts financiers importants pour mm -hmm. se moderniser. Alors au début, il y avait des, des, des, des coopératives agricoles qui ont des euh, Je ne me rappelle plus du nom, j'ai un mains. de mémoire, si bien... Elles ont rapidement disparu et maintenant c'est directement les banques qui traitent avec les paysans. Les gens sont, sont couverts de dettes, sur endettés et ils n'arrivent même plus à, à, à sortir un salaire pour se payer de leur travail, qui est un travail intense et énorme. Donc ce sont eux les principaux responsables de la pollution, mais c'est en même temps les victimes du système parce qu'ils sont complètement dépendants de ce système de production. Et pour changer, pour passer de l'agriculture la productiviste à l'agriculture biologique. C'est très compliqué et ça nécessite beaucoup de connaissances, parce que c'est complètement différent. Hein. On en parlera si vous avez deux minutes, là, hein, on en parlera un peu de l'agriculture écologique. Donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas raisonnable de construire des usines de plus en plus compliquées, de plus en plus chères, pour, pour continuer à polluer, parce qu'il y a des limites à tout. Hein. Donc, euh, l'important, c'est que les citoyens prennent conscience du problème, de façon à, à, à, à obliger un changement de, de système de fonctionnement. On commence à voir se, se révolter les gens parce qu'avec toute l'alimentation et l'eau polluée, mmh. on commence à voir des gens qui commencent à trouver que ben, ça suffit un peu parce qu'ils n'ont pas envie d'être malades ou d'avoir un cancer dans 30 ans parce qu'ils ont consommé des produits euh, contaminés. Alors, en tant qu'association, c'est très important de développer cet esprit. Hein. C'est possible de faire autrement. Ça nécessite de changer complètement d'orientation et de faire passer le bien commun avant, avant la, le, le profit. On est dans un système où la seule chose qui compte, c'est le profit. Il faut accumuler le plus. Les gens sont sur des d'or tellement hauts qu'ils ne savent pas comment faire, mais ils continuent à avoir envie de faire des profits. Pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui sont dans la misère et qui n'arrivent même pas à se loger ou à se nourrir correctement. Ça, c'est pas normal. Il faut un peu redistribuer la richesse dans ce pays, et de façon à améliorer les conditions. Alors, l'espoir, c'est lagro donc il y a un gars qui s'appelle Lucien Ségui, qui n'est pas du tout parent avec Georges Ségui de la CGT, hein. mais bon, il a, été aussi, il a eu une action très bénéfique parce qu'il a dirigé un, un laboratoire de recherche qui s'appelle le Cirad, qui est le centre industriel de recherche de l'agriculture et développement. Vous hein. savez ça, ça, je ne suis pas sûr du sigle, mais bon, vous faites Cirad sur Internet, vous tombez sur le site, et je vous conseille d'aller le voir parce que c'est vraiment intéressant. Donc en fait, c'est un, un établissement public qui a caractère commercial, qui est sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous voyez, c'est quand même... sérieux, quoi. Hein? Même les, les ministères en, y participent. Et donc, en partenariat avec les, les pays du Sud, le, le CRERAD a eu pour but de développer l'agriculture écologique dans ces pays-là de façon à augmenter beaucoup la production alimentaire. Et donc euh, sans, sans polluer l'environnement. C'est ça qui est important. Est, on a commencé à, à bosser avec la Thaïlande, avec, la, avec Madagascar, avec le Brésil, mais évidemment, euh, la, la France a été le seul endroit où on n'a pas récupéré les bénéfices de cette recherche, hein, qui sont importants. C'est un peu dommage quand hein. euh, même. Il y a une formation, parce qu'on ne peut pas de l'écologie comme ça, il y a tout un tas de trucs à apprendre. Hein. L'écologie, ce n'est pas, pas seulement de la politique, hein. c est, c est, ça n'est même pas du tout de la politique, l'écologie, c'est une science. Et donc, comme toutes les sciences, pour être au niveau, il faut bosser beaucoup et il faut beaucoup apprendre. Hein. Et donc, c'est seulement quand on a beaucoup bossé et beaucoup appris qu'on commence à, à comprendre comment on peut fonctionner pour faire une production correcte qui ne pollue pas. Alors, euh, les pratiques de l'agroécologie, il faut être très bref, hein, parce qu'on n'a pas trop de temps, la première chose, c'est qu'on arrête de labourer. On ne labour plus parce que le labour, c'est une inderie. Pourquoi c'est une annerie C'est parce que ça détruit le sol. Quand vous retournez la Terre, vous détruisez tout l'équilibre écologique de tous les insectes, de tous les vers de terre, de tous les bactéries qui, qui, alors, qui poussent dans le sol et qui font que c'est un sol nutritif pour les plantes. En particulier, vous, vous détruisez complètement la, la, les bactéries nutrifiantes. Les bactéries nutrifiantes, c'est une bactéries qui transforment l'azote atmosphérique en ammoniac. Vous savez que les plantes, pour pousser, elles ont besoin d'ammoniaque enfin, ou de nitrate. C'est pour ça qu'on fout des nitrates dans les champs. Le problème, c'est que les bactéries font un petit peu d'ammoniaque, juste ce qu'il faut pour les plantes pour pousser. Tandis que l'agriculteur, en général, quand il fout des nitrates, il en met tellement qu'il pollue toutes les nappes phréatiques qui sont dessus. Donc, suppression des labours. semis direct sur couverture végétale en équilibre écologique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne, ne plante pas directement sur un sol nu. Le sol, il n'est jamais nu en agroécologie. On met d'abord une petite couverture. Alors, l'intérêt de cette petite couverture, c'est que ça s'appelle une couverture végétale. Ça peut être n'importe quelle plante, mais elles sont en équilibre écologique. Il peut y avoir plusieurs plantes qui se complémentent entre elles. L'intérêt, c'est qu'elles occupent la place. Et donc, là où il y a des plantes, bah, on ne peut pas mettre de mauvaises herbes. Donc, on n'a pas besoin de les enlever. On n'a pas besoin de mettre d'herbicides puisqu'il n'y a plus de mauvaises herbes. Il n'y a plus que des, des plantes qui permettent de faire des nutriments pour la végétation qu'on va planter. Alors... Euh, la suppression des labours permet euh, la, une microbiologie du sol importante. Il faut, il faut plusieurs mois au sol pour récupérer après un bout. Donc, euh, si on ne laboure pas, euh, le sol atteint rapidement une, un rendement maximum de production de nutriments. Et donc, euh, la couverture végétale permet de réduire l'apport d'engrais, puisqu'elle fabrique de l'ammoniaque qui est directement utilisable par les plantes. Elle prend l'azote dans l'air, vous savez, le N2 qu'il y a dans l'air, il y a 79% d'azote dans l'air, donc cet azote-là, les bactéries le transforment en ammonia qui permet aux plantes de fabriquer des protéines. Donc, euh, la deuxième chose, c'est que, euh, je l'ai déjà dit, il n'y a plus besoin de pesticides, d'herbicides, parce que euh, comme le terrain est occupé, euh, c'est la, la compétition, hein. on ne peut pas mettre d'autres plantes, il n'y a plus de place. Euh, elle permet de réduire l'apport d'eau. Ça, c'est un aspect super important parce que vous savez, que par exemple, euh, quand on regarde en Aquitaine, la consommation d'eau, elle est monstrueuse. Hein. 80% de l'eau potable, enfin de l'eau douce, est consommée pour irriguer les maïs. Hein. Alors que euh, c'est un gaspillage d'eau. L'eau, elle passe. La, la, le rendement de, de, de l'utilisation de cette eau, c'est entre 5 et 10%. Si on va en Israël, dans le désert de Negev, on fait du goutte à goutte, on, met, on apporte de l'eau au pied de chaque plante, le rendement d'utilisation de l'eau, c'est 95%. Donc, oui. Vous voyez qu'il n'y a, a pas de photo. Hein. Donc l'intérêt de la couverture, c'est qu'elle empêche l'évaporation, parce que le labour, vous augmentez la surface du sol, plus la surface est grande, plus l'évaporation est importante, et plus vous perdez l'eau. Donc en période de sécheresse, la couverture, ça permet d'avoir un sol qui reste humide, donc qui permet aux plantes de survivre. Ça permet de supprimer l'érosion. Je signale que dans les grandes plaines comme la Beauce ou l'Abri, quand vous avez du vent, la poussière de terre est en quantité très importante et vous avez une perte de terrain qui est très, très élevée. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, il y a des vents qui amènent du sable du Sahara. Mmh, ça Jusqu'au jusqu Brésil. Hein. Voilà. Ça traverse l'océan. En... Euh, ici aussi, voilà. vous l'avez. Oui. Vos... Voilà. Pour ça, une, une, une couverture végétale, ça empêche totalement ce genre de phénomène. Je ne dis pas qu'il faut végétaliser mmh. le Sahara. Hein. pas du là, sable. Là. Bon, On n'en est pas là encore. Hein. Et donc. Euh, ça permet d'accroître la biodiversité, puisque les conditions locales sont beaucoup plus favorables aux multiples. Alors, il y a plein d'insectes qui sont dans le sol, qui participent à la, à, la, à la bonne qualité du sol. Il y a plein de vers de terre. Un vers de terre, c'est super important. Ça permet d'aérer, de, de rendre la terre beaucoup plus légère, de permettre, faciliter les... la pénétration du sol par les racines, de permettre la diffusion de l'eau dans le sol. Donc, les vers de terre, c'est vraiment un système de base de l'écosystème. Et donc enfin ça protège les nappes phréatiques puisque comme vous mettez plus de saloperies, euh, les nappes phréatiques en dessous sont plus polluées. Donc voilà les intérêts de, de, de agriculture ils sont énormes. Et donc on va avoir quelques photos pour illustrer. Hein. Donc euh, vous avez là un exemple typique euh, Donc là vous voyez, c'est euh, pas forcément toujours une couverture vivante. Hein. Par exemple là, c'est un palis. Hein, C'est-à-dire qu'on a fait tous ah, une couverture. Oui. C'est sec, Là aussi, c'est sec. Mais hein. bon, ça permet quand même de, de protéger le sol. Vous oui. savez, dans un jardin, quand vous avez une arbre que vous avez coupée, si vous la mettez sur les, les oui. blondes, ça permet d'éviter oui. de ralentir l'évaporation de l'eau de façon très importante. Oui. Donc là vous avez la culture qui se trouve sous forme de petits, des petits, des petits, des petits, des petits rangées, oui. la couverture. Là c'est une couverture vivante, vous voyez oui. Avec des rangées de plantation plus la couverture entre. Et là, vous avez un exemple d'un mélange mmh. d'équilibre écologique très compliqué. Bon, alors, on ne va pas entrer trop dans les détails. Hein, mais voilà comment fonctionne la culture. Alors, non seulement on, on a réduit la pollution, mais quand on fait ça correctement, on a un sol en bon état hein, mmh. qui est autoproductif, puisqu'on a pu besoin apporter rapporter des tas de trucs pour que ça pousse. Et donc, euh, la production augmente et les rendements sont supérieurs en agro pas Quand on dit qu'on a des rendements moins bons en agriculture biologique, c'est faux. On a des rendements beaucoup plus élevés en agriculture écologique au bout d'un certain temps, parce qu'il faut du temps pour réparer les sols. Les sols, sols ont par l'agriculture productiviste. Il faut au moins 5 ou 6 ans pour obtenir des rendements maximums. Mais on a des rendements supérieurs. Donc, ça résout le problème de, de, de rendements élevés euh, si on a le temps d'attendre un petit peu.